Merci. C'est la même chose ah, J'ai bien dormi Alors, quoi de neuf aujourd'hui Tiens, on dirait que je suis ouvrier dans le bâtiment ce matin Bah tant mieux, ça me changera des monstres et des catastrophes Alors mon chéri, tu veux déjà commencer à travailler et puis c'est peut-être un peu tôt pour arrêter l'école, non De toute façon, aujourd'hui, c'est encore les vacances Et je vais au cirque avec Gromo et Roxane Te voilà bien protégé si les singes te lancent des noix de coco Mais ici, tu sais, tu ne crains rien Alors tu peux enlever ton casque oh oh, oui. mmh. Je vais ouvrir Sur un chantier, on n'enlève jamais son casque C'est la première consigne de sécurité Martin, c'est pour toi C'est monsieur le maire alors jeune homme, prêt à inaugurer le chantier le plus important de la ville Bah en fait je devais aller au cirque avant. Avec... Parfait, allez en route, vous prenez tout ça en photo hein Ça va faire un sujet formidable pour les prochaines élections Attendez, il y a mes copains dans la rue, il faut les faire monter Les amis du héros du jour, excellente idée Ton portrait en sera encore plus crédible Arrêtez-vous s'il vous plaît Martin, qu'est-ce que tu fais là-dedans Pas mal, ton carrosse On va où J'en sais rien Allez, montez <rire> Et maintenant, en route vers ce chantier historique Mais, au fait, quel chantier Allô Oui, j'écoute alors ça veut dire qu'on va pas au cirque C'est pas grave Roxane, on ira demain Sauf si tu te réveilles en cocotte minute Et pourquoi t'as autant envie d'aller au cirque Pour vous montrer ça Un géant Et alors Et alors, ils l'ont capturé dans la jungle. Et maintenant, il est enfermé au cirque et c'est pas normal. Il faut qu'on aille le délivrer. Un orang-outan géant Ce serait pas un peu dangereux. Non, ce sont ces horribles braconniers qui sont dangereux. Eh, hey, regardez On va passer devant le cirque Libérez Une manif oh. C'est l'association de libération des animaux Libérez les animaux Monsieur le... Et souviens-toi, Martin. Tout repose sur toi, maintenant. C'est un chantier historique pour la ville. Mais quel chantier Oh, attendez Je crois que j'ai deviné Il va falloir aller tout là-haut, c'est ça Exactement Tu as devant toi le prochain plus haut gratte-ciel du pays. Et c'est toi, le meilleur grutier de la planète, qui doit finir la construction devant les caméras du monde entier Est-ce que vos parents sont devant la télévision Avez-vous le vertige Allez, ça suffit les questions. On a du travail, nous. Satan des journalistes. Bon, Martin, ça va être à toi. Tu vas devoir fixer les dernières poutres et poser le mât de l'antenne. Et voilà, c'est tout. Je te préviens, ça va pas être de la tarte. Mais bon, t'es le meilleur, non Regardez, d'ici on voit le cirque <rire> Oh là là, on dirait un gros orage qui arrive Faudrait peut-être reporter parce que s'il y a du vent et des éclairs Reporter Devant tous ces journalistes <rire> Ce chantier c'est la fierté du maire Et puis, c'est des petits nuages de rien du tout, ça T'inquiète pas mon petit pote, je suis sûr que c'est comme jouer à la console Bon, alors, comment ça marche, cet engin Incroyable En effet, c'est un jour historique. Dans quelques minutes, le plus grand gratte-ciel du pays sera achevé. Symbole de la grandeur de notre ville et de ses habitants. de rien du tout. Une tempête, oui. Alors ça, c'est pas dans robotique simulateur qu'il l'a appris. Gentil Et on va gentiment rentrer dans sa cage <rire> ah, Mais si tu veux, tu, tu peux euh, te promener un petit peu hein. Tu vois, tu vas faire un gros dodo <rire> Oh, Laurent, au temps du siècle il s'est enfui à cause de l'orage et il arrive. Hein? Quoi? Va vite prévenir Martin. Faut pas rester là. Oh vite, il faut évacuer le chantier. Un singe géant vient par ici. Allons, ma petite, tu vas trop au cinéma. Un singe géant, <rire> J'aimerais bien voir ça. Oh. Mm -hmm. Et ben voilà, il est libéré, ton singe. Mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Arrêtez avec vos flashs, vous lui faites peur. Ah ah ah ah Escours, Martin, Martin, fais quelque chose. Dis-moi, tu as un plan pour sauver Roxane. J'ai mieux que ça, j'ai une grue. Oh. Euh, C'est peut-être pas le moment de commencer une partie de Kili Mais comment t'as fait ça J'ai seulement fait mon travail Martin, sans toi et la grue, je sais pas ce que... Mm -hmm sortir de là Mais Non Si la crue tombe sur des gens et si le singe tombe avec elle, je peux pas quitter mon poste Oh Et ça Qu'est-ce que c'est Ils viennent le capturer Ça veut dire qu'il va retourner au cirque et que tout va être comme avant pour lui Ah non Pas question J'ai une idée Gros mot Roxane, écoutez-moi raté. Hey, hey. loupé. du plan. Monsieur le maire, il faut libérer ce pauvre singe sans défense. Sans défense Mais jeune fille, regarde ce qu'il fait à cet hélicoptère. Oh, oh, oh. Héros Quelle bravoure Notre ville est fière de vous compter parmi ses habitants Dites-lui de nous remettre le singe Nous l'avons acheté assez cher Et non Cet orang-outan n'est pas à vous Et sa place est dans la jungle En liberté Phase 2 enclenché. Mais... mais... c'est mon téléphone À toi de jouer Ils disent que tu peux y aller Allô, Martin C'est bon, tout est arrangé Vous pouvez nous envoyer le colis Super Il arrive <tousse> Oui, encore un peu de patience, Boubou Merci, Martin Et merci aussi à tes amis Et ne vous inquiétez pas Grâce à vous, Boubou va pouvoir retrouver sa forêt et sa famille Boubou <rire> Ça lui va plutôt bien comme petit nom C'est un scandale C'est du vol C'est le braconnier du cirque que j'entends Demandez-lui s'il sait que cette espèce de singe est protégée Tiens, tiens Ce singe appartient au cirque C'est mon orang-outan géant Vous n'avez pas le droit de me prendre mon orang-outan Quel orang-outan Celui que vous avez enlevé dans la jungle Alors que c'était euh... une espèce protégée Vous travaillez pour le cirque de la ville, saviez-vous que ce singe était une espèce protégée <rire> Et avez-vous d'autres espèces protégées en captivité Oh, il peut s'enfuir mais il n'ira pas loin. Je vais demander une enquête sur les pratiques de ce cirque, mais demain. Car aujourd'hui, c'est le jour de Martin. Martin, le héros de notre ville. Grâce à toi, l'inauguration du plus grand gratte-ciel du pays restera dans l'histoire. Disons que c'était une journée de travail bien remplie. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Au boulot. <coughs> ouais